Je crois que j'ai vu un... Billy Je crois... <rire> Il s'est poussé dans le buisson Il s'est poussé genre... Hum, C'est pas moi C'est le buisson <rire> Hey mec euh... Non mais pourquoi tu fais ce... Mais... Bon ok. Quelle bande de balance. Mais qu'est-ce que... Mais... <rire> tu viens d'arriver dans la région <rire> Ok. C'est qui, c'est pas... C'est moi Ah, c'est moi. J'arrive. Voilà. Là ça commence à faire effet. L'autre doit peut-être se faire libérer. Se faire relever. Ah c'est le cas. On va se faire relever là maintenant. Ok. Relévation dans 3, 2, 1. On va, on va le voir, tout, plus voir. Genre là, ici. suis bon. ok. Fais pas ça. Non, non, non, non. <rire> tu es ma victime, Bill Tu es ma chose Bill, tu es ma chose, tu es à moi Bill Bill, tu es à moi, Bill. Bien, ça va être hyper serviable, regardez. Genre 3, 2, 1... Génial, attention, ça va piquer si je vais à droite, parce que je vais t'amener à gauche. Et va à gauche, maintenant Voilà, merci. C'est vraiment giga cool. Alors... Chaooola. <rire> C'est le carrément. T'es le <rire> Nous avons quelqu'un qui est là. Non Oui non Ok. Bon très bien. On va aller en face. Elle ah a cette rigène magnifique. Magnifique. Oh. On va aller en face. Petite question existentielle. Que penses-tu du build Ah sur.. Ah, le miroir brisé En général, je fais beaucoup flame quand je joue, alors je le trouve pas si Ah euh, Il est cool, il est très très cool, hein, le miroir brisé. En vrai, il est... Il est très très chouette, hein, le miroir brisé. Après, c'est... Euh... C'est une réalité, c'est le... On voit pas le tunnel, le pauvre Bill. Hein. C'est déjà ma victime, c'est déjà ma chose. On va aller faire tomber les palettes. Ah <rire> merci Distribution de palettes euh... Si, en plus, tu... troisième palette Ouais, ah, c'est pas ça cool. En fait, en plus, si tu prends la map qui est adaptée, c'est très très cool. T'es resté là Non, t'es pas resté là. Dommage. Donc, euh, donc, vraiment, je pense que les gens... Euh, c'est juste qu'ils savent pas jouer contre, et c'est vrai que t'as des compétences qui permettent de, de savoir... Qui est où C'est très compliqué... ...pour les euh, ...pour les survivants. Et ça peut être apparenté à une game qui est totalement pliée. Bill, j'aimerais vraiment que tu fasses tomber la palette. Merci. T'es vraiment un amour. Fais <rire> trop marrer. Va-t'en, Bill. Va-t'en, Bill. T'es bon chouchou, Bill. T'es ma chose. Allez, Bill. Tu un être sensible, Bill. Attention. Il va se courir. Ah, c'est fou, quand même, ce que tu as fait. Tu as fait tomber la palette à gauche. Allez, Bill, allez. Non Bah, même pas Bah, t'aurais peut-être dû... Du coup. Oh. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais Et qu'est-ce que vous faites tous ça Allez, vas-y, fais tomber la palette. <rire> <rire> oh non, c'est trop drôle Oui, ça, ça, ça a beaucoup servi, ça a beaucoup servi, c'est clair. Vous venez de libérer Quelqu'un J'ai <rire> envie de les adopter, laissez-moi adopter ces survivants euh... Allez, juste un là, bulle plus il a un chapeau rigolo Allez Oh <rire> J'arrive Tu vas te faire aider parce que t'es pas tout seul. Et toi, tu vas faire le tour et tu vas te... voilà. Ouais, Va à droite, vas-y. File Pas va à droite maintenant. Non, bien vu, bien vu, bien vu. Aïe. Enfin, je vais casser la poêle. J'arrive... Ah, mais qu'est-ce que tu suis. Oh, sérieux? Sans déconner? Ok. <rire> ah, ouais, ils me font trop rire. science, ça a piqué à gauche. Bah, ouais. Eh, ouais. ouais. Ouais, je sais, je sais, je Ça sais. te fait aider Non. <rire> Là, ils vont essayer de forcer le moteur. Oh, alors, euh, le moteur est quand même bien avancé. Euh, crochet flagellateur. On descend de ce qu'il faut. Deuxième, il va essayer de le relever. Tu bile, bile, bile il va sauter pour gagner son boost de vitesse. Voilà. Les Ok. Moteur, il est encore réduit grâce à l'œil de dingo. Voilà, hop là. Ils avancent comme ils peuvent. Je vais te donner un petit hit. Du tour est joué. Le truc il va retourner à zéro. Et le hit Non Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que va-t'en Va-t'en C'est. Oh, quelle dinguerie. Hop là. Hop, arrive à zéro. Il va aller en face. Il bah, y a plus de palettes parce que Bill nous a tous offert. Merci Bill. Petite pensée, à Bill. Mais. Mais qu'est-ce que tu fais Bon, je reviens. Quelqu'un va l'aider Quelqu'un va l'aider Quelqu'un va l'aider Quelqu'un Ah, je crois que t'es venu trop tard. J'étais oh okay. <rire> un peu, peu présent de pour le coup. Alors, on en refait la même Tous les adopter, donnez-les-moi, donnez-les-moi. Je veux... je veux, je les veux. Oh GG, GG. Je veux les adopter. Attention, tu vas. <rire> je... Oui, je veux les adopter, je veux les adopter, je veux les adopter, je veux les adopter, je veux les adopter. Je veux les adopter. Pokémon. Ah... Et en plus il est à gauche, là. Là-haut. Moi même pas. Ah, il n'y a plus de palette non s'il y a un moteur qui s'avance. Non. <rire> Les quatre moteurs sont là. Les quatre, un. Et ils sont tous à zéro. Quelqu'un pour l'aider ou pas T'es monté Oh, tu t'es soigné, c'est trop chou, hein. Bien ça. C'est pas gentil de réparer des moteurs ah. Culotte, culotte, culotte, culotte. Mais qu'est-ce que... on va à la gauche On va le poser sur un crochet. <rire> ça, c'est la fierté, ça. Ça, c'est la fierté du gaming Attention Tu vas fuir-fuir, tu vas aller à gauche, tu vas faire... <rire> Et tu vas te retrouver, genre, pieds -jouilles. Genre là, ok. Tu vas l'aider Prudence, ça, ça va piquer Pokémon Oh Ah ouais, ce serait bien que tu ailles à gauche. Je fais le tour comme ça Oh là là oh, oh, Au secours, je vais te contourner hein. Tu vas aller à gauche, c'est horrible Je vais casser ça pour le marquer. Comme ça, je lui donne un hit derrière. Et comme ça, il descend. Voilà. Je récupère. Mon piège. Je <rire> Pokémon Ok, c'est là. Oh, vraiment... Voilà. Ce moteur, il est réduit de 25%. Oh là... Quel dinguerie, quand même. Ok. Ok, bah du coup... Euh... <rire> Quelqu'un pour le... Yes, ça fait grave plaisir. J'espère que... Oh non, vous êtes... Oh non, mais je sais, je sais pas c'est lequel Lequel c'est Lequel s'est fait libérer Qu'il se dénonce Non J'ai essayé de l'aider. Franchement, j'ai... Euh, je me suis mis de leur côté. Je me suis mis à leur place, les mélicos. Je bah, c'est sais pas là Ah Ah t'es retourné par là. Prudence, hein. Fais pas ça. Mmh <rire> Pokémon <rire> Je, Je suis leur côté euh... Oh il était là en mode oh, Sans vigueux Ah yes Et Ah et elle fait un moteur Très bien Priez le dieu du slug Ok. Alors, est-ce qu'elle a fait ce que je pense qu'elle a fait Genre, est-ce qu'elle a fait ce que je pense qu'elle a fait Genre... <rire> Mais c'est génial Mais c'est génial <rire> oh <rire> En plus, elle a dû me... Elle a dû me voir de dos Elle a dû me voir de dos En train de me tourner, qu'est-ce qu'elle ouais est-ce qu'elle est Ouais, ce qu'elle est hein Où est-ce qu'elle est, -ce qu est Où est-ce qu'elle est non <rire> oh. Je veux les adopter. Je les adopter, je veux les adopter, je veux les adopter, je veux les adopter. <rire> ah. Oh GG ça Bravo Franchement, c'est super bien géré. C'est vraiment euh, vraiment cool. J'irai même, ça fait plaisir. Hein. <rire> vraiment. Euh... Ouais. Au lieu d'aller sauver l'autre, d'ailleurs c'est. Très très bien vu. Hein. Très très bien vu. Qui survive Oh, bah sûr que non. Attends, t'as vu sa tenue Il pleut même pas.